Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma morning routine Je pense que de loin c'est la vidéo la plus demandée sur ma chaîne Je sais pas pourquoi vous voulez absolument voir une routine Du coup je vous ai filmé ma morning routine J'espère vraiment qu'elle va vous plaire Juste pour vous dire que ça c'est euh, les horaires de quand je commence à 9h Donc c'est pour ça que je pars à 8h25 Mais quand je commence à 8h je pars à 7h20 chez moi Et quand je commence à 10h je pars à 9h25 En fait c'est toute la même heure mais décalée d'une heure Je sais pas si vous avez compris mais c'est pas grave. C'est parti. Ma première alarme du matin sonne à 7h20. Euh, elle, je l'éteins et je me rendors tout de suite après. Mais euh, à suite à 7h25, j'ai une deuxième alarme qui me dit, bon, lep, debout, te rendors pas. Du coup, après, je reste à moitié endormie dans mon lit. Et à 7h30, j'ai une troisième alarme qui me dit, bon, lep, debout, reste sur ton téléphone 10 minutes, réveille-toi tranquillement. Du coup, c'est ce que je fais. Mais à 7h40, j'ai une alarme euh, pour euh, savoir que c'est l'heure où il faut vraiment que je sorte du lit sinon je vois pas le temps. Du coup, je mets de la musique et bah, je m'étire, enfin je me lève en fait comme je peux. Euh, et je reste blasée comme ça sur mon lit. 30 secondes, juste le temps de réaliser que là je suis en train de me lever pour aller au collège. Une fois que c'est fait, euh, je sors du lit et je récupère mes affaires qui sont sur ma chaise. Et je vais à la salle de bain me changer... Et ensuite je vais venir me maquiller, faire mes soins, etc. Donc la première chose que je fais c'est mettre de la crème pour mes boutons, j'en mets que sur mes boutons le matin, j'en mets pas de partout sur mon visage. Et ensuite je vais mettre mon mascara, donc d'abord je vais mettre la partie blanche sur les deux yeux, là vous en verrez qu'un, mais je maquille mes deux yeux, j'en mets pas qu'un qu seul. Et ensuite je viens mettre donc le mascara euh, sur mes deux yeux aussi, et je fais bien attention qu'il n'y ait pas de pâté ou des choses comme ça. Ensuite, je viens mettre mon parfum. Donc là, c'est Victoria's Secret. J'ai plein d'autres parfums, mais celui du moment, franchement, c'est Victoria's Secret. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je viens ouvrir mes rideaux dans ma chambre et faire mon lit. Euh, vous êtes beaucoup à me dire que vous ne faites pas votre lit le matin. J'ai plein d'amis qui ne le font pas. Mais moi, franchement, si je fais pas mon lit, après, je rentre des cours. Euh, J'aime pas. Quoi Ça, enfin, pas ça cool. Du coup, je fais mon lit, je prends mon sac et je vais déjeuner. Donc, ça, c'est à 8 h Pile parce que je sais pas le matin j'ai vachement des horaires précis En gros à si, euh, chaque heure j'ai une alarme pour me dire ce qu'il faut que je fasse Et donc du coup à 8h pile je vais aller déjeuner Et euh, bah, me servir des, des céréales Donc là je prends des muesli avec du chocolat dedans Et du lait euh, Voilà, juste le petit déjeuner que je prends tous les matins en ce moment Ensuite je parle avec mes parents Mais s'ils sont pas là je suis sur mon téléphone Parce que j'aime pas déjeuner toute seule en silence Je trouve ça un peu euh, triste du coup je vide le lait, enfin je débarrasse donc je mets le bol dans le lave-vaisselle la cuillère dans le lave-vaisselle le set etc, enfin je débarrasse la table quoi. et ensuite à 8h20 pile je vais aller me brosser les dents et finir ce que j'ai à faire donc je me brosse les dents, il n'y a rien de très extraordinaire à ça, je pense que vous vous doutez que je le fais Et ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres, donc là c'est celui de chez NYX, c'est de Stockholm Je l'adore, c'est Audrey qui me l'a offert, il est vraiment top Et donc je le mets après déjeuner pour pas euh, que ça s'enlève quand je déjeune tout simplement Ensuite à 8h25 pile j'ai une alarme qui me dit qu'il faut que je parte parce que le bus est à 8h29 et j'habite à une minute de l'arrêt de bus, donc tout ce que je fais c'est aller prendre mes chaussures, euh, les enfiler, fermer l'asset, euh, voilà. Mais je prends mon temps parce que de toute façon je ne le raterai pas grâce euh, à toutes les alarmes qui me disent à quelle heure faut que je parte, etc. <musique> je vais l'heure une dernière fois et euh, je sors mes écouteurs de mon sac, parce que bah, dans le bus bah, je aime bien mettre mes écouteurs. Du coup je branche les écouteurs sur mon téléphone et je pars. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce qu'il faut que j'améliore ou que j'arrête ou des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat et Instagram, euh, les liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse très très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.